Algérie France, quel avenir pour la relation économique Interdiction de survol des avions militaires, l'armée française réagit. Algérie France, quel avenir pour la relation économique les propos du président français sur le système algérien et son interrogation sur l'existence de la nation algérienne avant la colonisation ont plongé les relations entre l'Algérie et la France dans une crise d'une ampleur inédite. En réaction aux déclarations d'Emmanuel Macron qui ont été révélées samedi 2 octobre par le journal Le Monde, l'Algérie a exprimé samedi son rejet catégorique, de l'ingérence inadmissible dans ses affaires intérieures, a indiqué la présidence de la République dans un communiqué qui a qualifié d'irresponsables les propos du président français. En plus de cette réaction, l'Algérie a pris deux décisions importantes. D'abord... Le rappel de l'ambassadeur d'Algérie Mohamed à Antardoude pour consultation, puis l'interdiction de survol de l'espace aérien algérien aux avions militaires français opérant au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane. Le survol du territoire algérien par des appareils militaires français avait été autorisé en 2013 par le défunt président de la République, Abdelaziz Bouteflika. En plus de ces deux décisions, L'Algérie pourrait prendre une troisième mesure qui concerne les échanges commerciaux, entre les deux pays. La France, deuxième fournisseur de l'Algérie. Nous allons procéder à une évaluation minutieuse de nos relations économiques et commerciales avec la France. Au terme de celle-ci, bien sûr nous nous réservons la possibilité de réorienter, en toute souveraineté, certains flux vers d'autres partenaires plus prévisibles, plus conséquents et surtout plus soucieux de l'égalité souveraine des nations a indiqué à TSA, ce dimanche 3 octobre, une source algérienne proche du dossier. Une telle décision serait lourde de conséquences pour les entreprises françaises qui sont fortement présentes sur le marché algérien, avec des filiales locales comme les banques Société Générale et BNP Paribas, Lafarge, Ciment, Renault, voitures et Sanofi, Médicaments, ou en exportant directement leurs produits vers le pays. En 2020, la France était le deuxième partenaire commercial de l'Algérie avec des exportations de 3,6 milliards de dollars et une part de marché de 10,6%, derrière la Chine, avec 5,7 milliards de dollars d'exportations et une part de marché de 16,81%. Sur la liste des fournisseurs de l'Algérie, la France devance l'Italie, 2,4 milliards de dollars, 7,05%, l'Allemagne... 2 ,2 milliards milliards 2,2 milliards de dollars 6,48% et l'Espagne 2,1 milliards de dollars 6,22% sur la liste des pays clients de l'Algérie la France arrive également en deuxième position derrière l'Italie premier 3,44 milliards de dollars avec 3,25 milliards de dollars de produits algériens importés devant l'Espagne avec 2,3 milliards de dollars la Turquie 2,12 milliards de dollars, et la Chine, 1,16 milliard de dollars. Interdiction de survol des avions militaires, l'armée française réagit. Les événements s'accélèrent entre Paris et Alger. Les réactions en chaîne concernant les dernières sorties du président français à propos de l'Algérie, se multiplient. Vendredi, l'Algérie a décidé de fermer son espace aérien à l'aviation militaire française. En réaction majeure et immédiate aux déclarations d'Emmanuel Macron sur l'Algérie, les autorités de cette dernière ont interdit, l'espace aérien aux avions militaires. L'annonce a été faite ce vendredi 3 octobre 2021, par l'armée française. Cette décision intervient comme deuxième décision de l'Algérie qui a annoncé, vendredi, le rappel immédiat de son ambassadeur à Paris, pour consultation, suite à des déclarations attribuées au président français, Emmanuel Macron. Il convient de noter que les avions militaires français empruntent d'habitude l'espace aérien algérien pour rejoindre ou quitter la bande sahélo-saharienne, où sont déployées les troupes de l'opération anti-jihadiste Barkhane. Quelle marge de manœuvre pour l'armée française Selon le porte-parole de l'état-major français, le colonel Pascal Yani rapporté par l'AFP, ce matin, en déposant les plans de vol de deux avions. Nous avons appris que les Algériens fermaient le survol de leur territoire aux avions militaires français. Cependant, ils précisent que l'état-major n'a reçu aucune notification officielle, de cette décision. Pour ce qui est de ce que pourra engendrer cette décision comme conséquence, le même intervenant affirme que cela perturbe très légèrement le flux de soutien, les avions doivent adapter leur plan de vol. Or, il ajoute que cela n'affecte ni les opérations ni les missions de renseignement menées par la France au Sahel. Pour rappel, le journal français Le Monde a publié, vendredi, un article dans lequel il rapporte les déclarations du chef de l'État français. Lors d'une rencontre avec les petits-enfants de la guerre d'Algérie, il s'en est violemment pris aux dirigeants algériens tout en remettant en cause l'histoire officielle de l'Algérie.